Petit chef-bon, il faut attendre ça a dans le moment là. Mettez au centre les Nicarois, avec femme ni la, ça c'est madame principale femme femmes là. Gardez monsieur là avec photo ça, avec avec, avec costume n'insoulia. Bon, on est constaté où, où elle est dans la rue, ça c'est son chef-gang. Mais lui-même Nasau, ouais ça c'est elle naz ça est femme principale Tous les trois mesdames Nasau c'est femmes ni Ouais ou habillé même gens là, c'est trois madame Monsieur Guen ouais ça gratte y même zla Ma mêmes c'est madame merlier sacarjonat c'est madame monsieur a dit trois madame principales plus ménage sa y chef y et li arrange li fait tous les trois bien ensemble c'est bon ça au bon je j'ai pas mal les rees bah nous ouais parce que une si seule doute. non d'ailleurs dis nous moi même on pas présenter comme ça. ouais trois mesdames ça trois madame chef gang qui relaient mikanoa où on s'est passé eh bien écoutez lui fait tous les trois à l'aise ensemble et puis lui voyait au kai voisin pour y a bien mené a dit là mon ça me M'fè ou courrier de TikTok déjà me ou au courrier grand libena là me fait courrier de TikTok oui Jeza ça ma oxy me fait le change à profil lui déjà bon libena tra les case charleston charlestin me fait le courrier profil déjà Gen des love. G'on paquet Et puis, belle-ci, ou oui. Qui c'est madame chef gang. Et on crée un paquet contre Facebook. Un paquet contre Facebook, oui. Justice pour diaspora yo. Est-ce que diaspora comprend so, si le travail, t'étais, hein. Eh ben, écoutez. Mesdames, ça, aussi, nous, on côté c'est nos Pontakana. Prends, y'a, prends ouais, prends, fess queen, yo. C'est madame vous voyez elle prend plaisir mais là ouais melmel là et vous et dans péristyle là ouais bagay il y a bien menne, bien passé là lololoy trois liminal met ensemble et puis faire aux amis tous les trois c'est madame ni d'où commencer on va regarder regarder regarder bois pile pour hein Aye madame principale elle nase écoutez la société c'est à dire que moun sa yo, pas courir, moi j'ai une de monde sous Facebook là comme si que mais d'accord nous qu'à dénoncer nous dit dit bagarre mais attention vont pas qu'être femme dans pays d'Haïti yo pas vraiment intellectuel encore yo pas vraiment garçon déjà encore yo pas faire bagarre comme ça c'est chef gang yo chercher pour au plaisir sous quoi mentir m'bra le montrer m'bra le montrer une de belles petits monde là madame bandi gars la tib, première image ça belle team belle bouche belle souci belle yeux Ou qu'est-ce qu'on est bourré c'est con pour qu'on est mais mais garons libéna je mais ni tout libé tous libé ou même même ou pas qu'on est mais tordre les marquesses cap by problème en bas Marques alexis Tout libéna ça y c'est femme nègre canaran gang sexe seconde mais Marques encore marqué visage yo c'est nèg sa gang, 5 secondes, Jeff, Kanaran, l'autre bois, sous mat, la kabai, problème en bas, tout le monde sous mat matelas. Ti ban mal, van, gabon sal sa yon. Tout le même, James, li le li tout paquet de 2018, quand 2018. y a la cache de Saint-Domingue, la ton pour yon approuver pour lui, ou les ki qui bouli pour lui, pour programme Biden. Son n'est difficile. Il jeune a des gens de France, il y a des gens pour travail, c'est dans la gang, qui est entré. C'est dans la gang, mais il ouais, y a des petits, belles fouets, belles bouches là, et lui-même qui est le Day Love là, qu'il me Day Love. Madame Gang, Madame Bandit. Ça que t'as dou ça? Mais Kathleen, Kimberly tombe elle même non, faire jalousie, yo, yo, lagué la terre. Eh, n'est-ce que fè jalousie, parce que, semble t baron ti pas un soldat, chef, la vin pantan souli, chef, la lagué la terre. Tant un yon ce jaloux, oui? Hein? Eh, oui? Ça veut dire que tant un nest jaloux, oui? Ouais, belle, alors, c'est t'sais, ça, yo, qu'on y a moins, mon, avis ville, plein, et t'sais, bon, t'sais, Si jodia dis, ou, estimez en difficulté, pote tête, ou, de CPJ. Aline, non pas brevet, mon yo. Tenez <laughs> bien. Si j'au dis y'a ou en difficulté, te tête ou des CPJ. Gardons bel timoun ça. sa. Enerlin. Bel timoun bel bouchoui. Pas ça? Eh bien, toutes ces madames bandits. Mais tout se madan bandi, les beaux Criminels passe le baguin. C'est yo katake, et actuellement, prison femme dans un cabaret. Mais n'est qu'il est les, eh, big si ya qu'a fait ça mais mosselin mosselin c'est monsieur dans la prison moi m'a demandé des cpj à l'enquête mosselin c'est fort est par là, n'est que serré pile munition yo yo parambe ça et bien son pays moi même presque en pile moun parle et elle aime décourager mais comme si on essayait ou vous pour y la mais qu'on a pas qu'à être tifi à terre hein comme si on est qu'on a besoin tifi pour parler ou pas ou obligé pour y Monsieur jeune J'aïti yon veut nous. N'est-ce que jeune jean diaspora yot voé, vezo nou papa? Ça a été à piéger. En pile a te à piéger. Qui donc la société écoute? Nègre ça, n'est pas normal. Faut nous prendre responsabilité, nous. Et ça fait un pile jeune fille là, malheureusement, qui peut être victime. Ou bien la police qui arrêté. Parce que. Vidéo mesdames ça yo sur tout téléphone de CPJ. en koné. Ba yo mélangé là. OK. La société vinda gavem. eh okay. M'ral montrer nous là et moun ça yo parce que moi-même ben dit nous. Il a des images qu'a privé joine moi, pas yo. Et ça fait me dit que dans mouvement faut qu'il continue. Mais gam pile précaution pour une bran. Gam ou agne qui infiltre mouvement même pour le cakrasel, pour créer diversion, pour le cabal moun do parole pour y parler trop vide, pour y au cabal neq d'un presse qui déjà paraît mes mouvements, pour y au cabal parole pour y parler éviter. Parce que par exemple, ou sont avant m' te, -te parler ou elle m tape ben fois ce groupe, un homme dit que est-ce que on joue une bagarre même moun sort que on s'est bandi information fait quoi avec ça au pata bandide dans grand monde ça dit faut mon prudent parce que il doit gagner qui fait exprès qui infiltre mouvement pour pour jeter godet de l'eau sale sous lit alors que ces chemin de livraison nou voilà, là nous prend là et voilà c'est là nous quand pense à vidéo pour aujourd'hui à merci d'être sur cette vidéo jusqu'à la fin et pas oublier abonner, abonner like partager la vidéo ça pour pas encourager travail là. ciao ciao on a croisé encore notre vidéo ciao